Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point méta le premier, euh, le premier épisode était sur Brightwing avec son retour dans la méta Et notamment bah, un des up qui avait eu lieu, c'était sur le 13 Qui avait rendu le papillonnage euh, bien plus intéressant que par le passé bah, On va refaire un petit peu la même concernant Lucio Qui aujourd'hui est l'un des, des healers, euh, les top healers en fait hein, Tout simplement de, de la méta compétitive Et qui même en solo queue est très intéressant Mais généralement Lucio, il y a un problème euh, sur Lucio c'est ce qui fait que euh, ça va être deux grands points de cette vidéo Alors, bon, je, je, je sais comment ça finit quand je dis ça mais je vais essayer qu'elle ne soit, qu soit pas trop longue Mais en l'occurrence le guide Lucio est toujours à jour Il y a juste un point qui change chez le niveau 10 Le top là qui a reçu énormément de modifications sur les différentes patch notes que j'ai pu analyser Et du coup je voulais revenir sur justement la place de Lucio dans la méta actuelle Comprendre un petit peu pourquoi euh, Lucio revient autant Pourquoi euh, justement eh bien, le top là... Le top là est devenu très très compétitif Et de l'autre côté également refaire un point Parce que malheureusement je vois énormément Mais alors énormément En fait c'est simple hein, sur les différents sites euh, de... Qui peuvent nous donner un petit peu des indications Parce que de toute façon quand je vais faire de la QM Ou même en classé je vois énormément de Lucio Festival au niveau 1 hein, Ce qui est une catastrophe hein, vraiment Une catastrophe et on va, on va commencer Par expliquer un petit peu euh, justement le, le, le, le pourquoi, la raison De pourquoi ce talent est pourri Alors Attention, hein, sur Heroes of the Storm, il y a plein de talents qui parfois, certes, certains sont vraiment très compétitifs et les tops, mais les autres ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls et je sais que des fois, vous avez l'impression que je dis que tel talent est pourri, etc. Mais globalement, je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit en termes de talent. Mais il y a vraiment des talents poubelles, Et le festival en fait partie. C'est vraiment un talent nul à chier. Et on va justement commencer dans cette vidéo par expliquer un petit peu pourquoi. Donc encore une fois, Lucio, pour les compétences, expliquer les compétences, etc. Il y a le guide. Je vais quand même revenir sur un point qui est très important pour Lucio. Lucio n'a pas de monture. Lucio doit euh, faire du roller sur les murs. Et du coup... Ça c'est un truc qui est d'un gros problème quand je vois que 80% des joueurs jouent festival Les joueurs ne jouent pas avec les murs Alors qu'ils jouent Lucio C'est quand même bien dommage Sachant qu'en plus un truc qu'on oublie c'est que le wall ride, donc vous avez l'effet ici Tant que ça reste Vous voyez hop la petite barre verte ça veut dire que l'effet est actif Et si je sors l'effet est toujours actif Là hop là il vient de se terminer Donc l'effet continue Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier Et en l'occurrence donc même si par exemple je dois aller d'un mur à un autre Vous voyez hop je peux garder la durée quasiment active d'un mur à un autre. Donc en soi, c'est pas pas une mauvaise chose. Et le truc, c'est qu'en fait, bah de base, vous allez à 20% de move speed. Donc 20% de move speed, c'est quasiment la vitesse de monture. Hein. monture, c'est 30% de move speed. Donc 20% de move speed de base, c'est pas dégueu quand vous êtes euh, quand vous êtes sur le en roller. Donc c'est quelque chose de très important avec Lucio parce que Lucio, c'est un petit peu une tracer support. C'est un perso qui va énormément harceler les adversaires, qui va bah pareil, pas de hit and run directement Puisque c'est du... C'est du, and... du click and run en fait hein. Vous allez juste cliquer sur le mec Et vous allez continuer de le harceler comme ça, comme ça, comme ça En boucle Le truc en plus, bien sûr, vous avez l'activable du dé, le saut de muraille Qu'à 20 secondes de temps de recharge et qui vous permet de ralentir le gars Donc de vraiment continuer à casser les noisettes en permanence Vous êtes une sorte de petit moustique hein. Vous êtes un moustique euh, qui va euh, qui va frapper en permanence Et l'intérêt du coup de Lucio au niveau 1 C'est que généralement le talent très compétitif c'est l'accélérando Puisque le bonus à vitesse de déplacement conféré par Wallrade Augmente progressivement pendant 4 secondes Jusqu'à atteindre 40% tant que Lucio maintient l'effet vous montez à 40% de speed c'est juste énorme Sachant que vous voyez que l'accélérant de nos proc très très vite C'est un point, et là vous voyez j'ai 20% de speed Ça va très très vite les 40% Et regardez-moi ça quoi har Le harcèlement est, est, est dingue Vous pouvez juste pas vous faire attraper Arthas là par exemple, mais il peut rien faire en fait Il peut rien faire, il y a que le route qui peut me, me bloquer Sachant qu'en plus j'ai du heal Donc je peux le taper en boucle Je peux le taper en boucle comme ça, le harceler il pourra rien faire. Hop, tu viens là. Hop, hop, hop, hop. Et là, on va attendre qu'il essaye de route. Et quand il va route... Quand il va route, bah j'ai juste à l'esquiver avec le dé, c'est bon. Et il peut rien faire. Il peut rien faire, le petit gars. Il peut absolument rien faire. Et Lucio c'est pour ça que beaucoup ont l'impression qu'en fait c'est un pic Une sorte de fontaine de soins, un healer qui va énormément soigner sur la durée Mais c'est pas, pas vrai, le volume au max c'est 13 secondes de temps de recharge Il a que le volume au max qui vous permet de mettre un, un gros burst heal assez énorme Sinon ça, ça soigne pas tant que ça Lucio, vous voyez les tics de heal sont très très faibles C'est pas, pas du gros heal Lucio, donc ça fait 80% de votre temps Vous allez être en, en, en vitesse en fait, vous allez être en vitesse Alors bien sûr... Dans les moments chauds vous allez passer en volume au max et soigner les potes Mais et bien sûr quand vraiment un mec a un PV ou quoi que ce soit Après la, la, la vitesse de déplacement si le mec continue de courir C'est plus intéressant le mec prendra pas de dégâts s'il s'éloigne plus loin des combats Donc c'est toujours intéressant évidemment Et c'est pas parce que je vous dis que 80% du temps vous allez être en vert Qu'il faut rester en vert même quand vos potes sont en train de crever hein, bien entendu Mais c'est globalement la, plus de la moitié de la partie, vous allez passer, enfin même beaucoup plus de la moitié de la partie, vous allez passer en vert en fait. C'est vraiment 80% de la game euh, en vitesse de déplacement. Et c'est quand il y a besoin de soins ou, euh, ou faire potentiellement les dégâts avec les mauvaises ondes pour remonter les potes tout en faisant des dégâts aux adversaires que vous allez jouer eux. Volume au max. Sachant que, n'oubliez pas que le volume au max, ça permet aussi de speed un petit peu vos potes qui auraient des problèmes. Donc voilà pour le, pour le petit rappel quand même qui est très important Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de joueurs jouent, euh, jouent festival C'est qu'ils se disent Ah bah oui mais moi je veux soigner un peu plus mes copains Et du coup je me mets à l'arrière, je me mets là Je vais pouvoir englober tout le monde dans ma petite zone Du coup si j'augmente enfin revenons, hein, revenons encore une fois sur un point Accelerando c'est un effet direct Vous prenez ce talent, vous avez direct les effets Beauté du geste, c'est un talent Donc Tant que le wall ride est actif les attaques de base rendent un montant de points de vie équivalent à 30% des dégâts infligés ainsi que 0,5 points de mana, bon, le mana c'est pas forcément dingue, euh, 30% des dégâts infligés en heal c'est toujours cool, mais c'est pas c'est pas énorme, je sais qu'il y a beaucoup de main Lucio, euh, notamment bah, Xir et euh, Yazoo qui sont les deux top Lucio euh, du moment, ils sont français d'ailleurs, c'est vrai que je leur parle de la beauté du geste, ils vont pas trop kiffer ce talent, hein. ils vont dire ah, non non faut pas jouer ça, Yazoo je sais qu'il déteste ce talent, mais... Euh... Il préfère quand même ce talent là à Festival. C'est juste qu'il est en mode bah joue Accélérando en fait. Et Accélérando est monstrueux. 40% de mousse speed, vous allez plus vite qu'une monture. Vous avez plus vite qu'une monture, et ça c'est monstrueux, parce que si vous avez plus vite qu'une monture, bah ça fait que vous pouvez tout simplement, euh, vous avez, par exemple sur même Valmody où on se dirait, ouais bah c'est une grande map, c'est pas terrible, bah, Lucio il va décaler très très vite d'une lane à une autre, il va pouvoir emmerder, il va pouvoir empêcher les, les tags, etc. Ce qui fait que Lucio il n'y a quasiment aucune map où il est mauvais, à part peut-être Anamora, où il y a vraiment un petit problème de mur, on va dire, et même à Anamora il y a moyen de faire des trucs, c'est juste moyen, mais... Euh, et puis de toute façon en amour bon bah c'est surtout en classé plus qu'autre chose mais du coup le perso est euh, le perso est très très très mobile à ce niveau-là et du coup l'accélérando bah ça vous permet d'avoir plus de rotation ça vous permet aussi d'atteindre plus facilement vos alliés en plus d'avoir un meilleur harcèlement c'est un perso qui est très fragile Lucio, comme on l'a dit, on a dit que c'est une tracer, si vous connaissez un petit peu tracer C'est un perso extrêmement mobile qui va harceler l'adversaire Du coup comment t'arrêtes une tracer C'est tout ce qui est ciblé euh, Des Rénor, des Hammer à distance et des Diablo, des Varian en tank par exemple Qui sont des persos qui ont du stun lock Tu euh, tu cliques gauche, tu cliques sur charge, tu cliques gauche sur tracer, c'est bon, c'est tout droit, ça va y aller Bah Lucio c'est un peu le même délire C'est un peu, enfin c'est même pas un peu le même délire, c'est totalement le même délire Donc euh, il faut... Il faut justement, euh, donc vous allez être agressif, maintenant il y a, ça ne veut pas dire non plus suicider en permanence mais ça veut dire justement jouer avec vos compétences, jouer avec les bumps, jouer avec le slow, jouer avec les CD, jouer avec votre vitesse de déplacement et en l'occurrence si vous avez de la vitesse de déplacement, pourquoi, pourquoi prendre 17 ans à stacker une quête parce que ça donne aucun effet à, à l'obtention mais une fois que vous avez passé 8 minutes au total, à diffuser les bits de crossfade aux alliés La vitesse du compteur dépend du nombre de héros alliés présents Donc il faut qu'il y ait des potes en plus pour que vous puissiez le stacker Augmente de manière permanente la portée de 20% Donc la portée, bah, le radius qui va être augmenté Mais pourquoi avoir besoin d'augmenter la portée Si de toute façon vous allez plus vite Et du coup que les alliés seront dans la, dans la portée En fait, c'est juste ça qui est vraiment... Euh... Très étonnant je trouve de la part des. Surtout que vous avez le dé potentiellement pour vous replacer aussi. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser offensivement, vous pouvez l'utiliser défensivement, Il même très souvent utilisé défensivement pour esquiver des skillshots, mais aussi vous replacer vers vos potes et mieux les protéger. Donc pourquoi avoir besoin de 20% Surtout que généralement les joueurs qui jouent festival jouent au niveau 13 le fan club. Chaque allié dans la zone d'effet de crossfade, sachant que vous avez augmenté la zone d'effet, augmente la vitesse de déplacement de Lucio de 5%. Cumulable avec d'autres bonus à la vitesse de déplacement. Euh, chaque allié dans la zone d'effet de crossfade, donc ça veut dire que Lucio, normalement, si je dis pas de bêtises, normalement ça compte déjà pour Lucio Donc même si Lucio est tout seul, il gagne 5% de move speed Et si vous avez du coup 3 alliés, vous atteignez enfin le gain de l'accélérando à savoir 20% de vitesse de déplacement supplémentaire Puisqu'on passe de 20% à 40% Donc c'est 20% le gain de move speed Qui est également euh, cumulable, hein, si je dis pas de bêtises en plus Mais du coup, oui c'est ça cet effet se cumule aux autres bonus de la vitesse de déplacement Exactement, donc en plus l'accès à un dos est également cumulable Donc le fan club Il n'y a que si vous êtes vraiment avec tous vos alliés Que vous allez gagner 5% de move speed Enfin 5 points de pourcentage de move speed C'est rien du tout Être à 5 pour gagner 5%, points de, 5 de move speed Alors que c'est un talent 13 De l'autre côté c'est un talent 1 Enfin 20% de move speed Rappelez-vous c'est Karazim sur le dash 13 Qui monte à 30% de move speed vous allez me dire ouais bah c'est 10% de plus. Bah ouais mais c'est un talent 13 Allo <rire> C'est un talent 13 Et à côté de ça, vous avez le pro du ride. un héros adverse pendant que le wallride est actif porte la vitesse de déplacement à 40% pendant une seconde. C'est cumulable avec l'accélérando, donc ça vous monte à 60% de mou speed. C'est-à-dire l'ancienne accélérando, le accélérando avant le rework. Donc euh, l'ancienne vitesse de Lucio qui avait été méga nerve parce que c'était peut-être un peu trop rapide. Et Wallride, en plus, en passif, confère 20 points d'armure. Un personnage qui est extrêmement fragile. Qui contre les murs, gagne 20 d'armure, c'est à dire vous devez être tout le temps contre des murs quasiment C'est juste trop fort, 95% du temps vous êtes contre des murs normalement avec Lucio Donc c'est juste monstrueux Pourquoi aller chercher ça quand vous avez un niveau 1 qui le fait, je ne comprends pas Je pense que beaucoup se disent, ah bah ouais mais ça c'est une quête que c'est rigolo Et en plus ça, ça synergise avec ma quête, mais c'est nul à chier en fait Vous avez l'accélérando et au 13 vous avez de l'armure Sachant que Lucio, c'est vraiment un perso, c'est un très bon dueliste. En 1v1, Lucio, euh, ça peut prendre beaucoup de monde. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc c'est trop fort en fait. Et même contre vos counters, par exemple un Diablo qui va aller vous chercher, ou un Raynor, etc. Bah, vous êtes contre votre mur, vous gagnez 20 d'armure. Donc même un Diablo qui vous chargerait, ce qui est le gros counter, alors déjà vous avez des armes hein, contre Diablo, par exemple si vous chargez tout droit, vous pouvez vous repositionner avec le dé, comme ça à la charge du Diablo. Par exemple, dans les tours, ici vous avez également le q sur la charge Diablo. Bon, c'est très dur à faire, il faut être très réactif, mais vous, il y a quand même des petites armes, même si c'est très dur. On va pas se mentir, c'est très dur. Et enfin, au 13, vous avez un autre talent, c'est le, le, le patin de combat saut de muraille ne ralentit plus, mais étourdit pendant 0,5 secondes. Alors, ce talent est généralement pris contre des canalisations, par exemple euh, un silence de Malfurion, un les ultis de Malganis, par exemple le vol de charognard. Bah, le q votre votre onde sonore par exemple, peut, peut casser l'ultime qui demande une seconde, de, je me rappelle plus du nom mais c'est la, la sombre corruption je crois, ou le toucher corrupteur ou je sais plus de, de, de Malganis, celui qui vous permet enfin une canalisation immobile qui dure une seconde, le Cuspel spell va le cancel, ça pas de problème. Mais normalement un Malganis prend vol de charognard et si je joue vol de charognard, euh, bah c'est vrai que vous pouvez pas le cancel avec un bum vu que c'est une canalisation mobile, il peut bouger tout en canalisant. Donc le seul truc qui peut arrêter cet ultime, c'est le patin de combat pour le coup, puisque c'est un stun de 0,5 secondes mais ça stun une grosse canalisation ça peut être bien contre Keltas également un Keltas qui veut claquer une pyro, après généralement il va claquer la pyro de très loin donc faut faire gaffe c'est plutôt contre des corps à corps où ça va être pas mal euh, contre, euh, contre ce genre de choses ça peut être assez intéressant euh, du coup pro du ride c'est méga fort, c'est méga solide donc j'avoue que je ne comprends pas un petit peu ces builds et je vais revenir un petit peu là dessus le talent 1 générique c'est l'accélérando euh, sur Lucio, je vais me mettre niveau 20 pour vous montrer un petit peu le build classique, on va dire, accélérando. Au euh, 4 c'est mur d'ampli ou subwoofer. Subwoofer, c'est très bien contre Medivh et c'est bien pour pouvoir ramener encore plus loin euh, les potes. Enfin, en gros, avoir un petit peu un rôle de tank, c'est-à-dire que vous allez, enfin, rôle de tank, juste dans l'initiation du combat, par exemple, en fait, faire ça et ramener le gars dans votre tank justement pour que ce soit plus facile pour lui d'engager, bah le subwoofer à ce niveau-là est très intéressant. Donc plutôt en compétitif, on va dire, le mur d'ampli est très très fort en solo queue puisque tant que votre wall ride est actif, ça réduit son... le temps de recharge et comme je l'ai dit, bah, avec l'accélérando, no... bon là il y a un arthas qui me ralentit donc c'est pas tout à fait pareil, mais vous voyez, j'ai en plus je vais tellement vite que je ne perds pas mon bonus de wall ride. Vous voyez avec l'accélérando, no, je gagne ma... je garde la move speed. Donc je ne perds pas mes 20. Vous voyez, je ne perds pas mon bonus ah là je l'ai perdu, j'ai fait trop loin Mais je ne perds quasiment pas le bonus Vous voyez, là je l'ai pas perdu Là je l'ai pas perdu, le bonus continue Et en plus le bonus continue même quand je suis plus contre le mur Puisqu'il continue de se charger Vu que j'ai toujours l'effet du wall ride actif Donc, enfin c'est juste trop fort l'accélérateur, trop trop fort pour garder aussi l'effet euh, l'effet actif Donc, au 4, le mur d'ampli est très intéressant Parce que vous voyez, même quand je suis plus là, je fais ça Hop, j'ai les 4 secondes de CD sur mon onde sonore Alors je suis plus du tout contre un mur donc c'est vraiment vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, au 7, les mauvaises ondes sont très très très très cool hein, pour euh, l'utilitaire. Soit le, le ralentissement, soit les dégâts. Hein, genre par exemple, bah, en 1v1, voilà, avec mauvaise zone, bah, je peux aller battre du, euh, du Arthas en 1v1. Pff, il ne peut pas me battre, c'est simple, il peut pas me battre. Il peut rien faire, le pauvre... Euh... Il peut juste rien faire. Et là vous allez dire, ouais, c'est le bot. Non, non, non, il peut rien faire. Vraiment, <rire> il ne peut rien faire. Euh, et au niveau 7, après, il y a un autre talent... Qui est plus en compétitif qu'en qu qu solo queue, parce qu'en solo queue, mauvaise onde c'est vraiment, che... vraiment très très fort. C'est l'enceinte nomade euh, qui, on le rappelle, peut avoir un plusieurs rôles tanker les tourelles quand on, on veut dive sous tour, euh, également prendre de la vision en permanence dans des buissons et tout sur du Val bah C'est vrai que ça peut être intéressant, mais généralement on privilégie une mauvaise onde. Niveau 10, alors on va y venir le top là a subi des changements. Donc le mur du Son reste toujours un très très bon ult et l'un des meilleurs ult du jeu mais le top là, c'est devenu très intéressant suite à différents, euh, différents changements. Le premier avait été le fait que Lucio gagne l'insensi quand il met son insensi sur un pote, un petit peu comme la paume de enfin, le 16 euh, le de Karazim sur la Purif, c'est un peu l'idée, hein, c'est un peu comme le 16 de Karazim sauf que là, lui il gagne de la Purif, là où Karazim ne gagne pas la Purif, mais c'est le même délire, c'est un dash, vers un pote pour pouvoir justement lui donner de la purif. Et le problème c'est que le top là a toujours fonctionné comme ça, mais bah, avant, comme il gagnait pas la purif, Lucio il se mettait dans la merde. Le top là a reçu du coup à l'époque une réduction de temps de recharge, ça a été nerf. Avant c'était 15 secondes par allié, ils l'ont remonté à 20 secondes et il y a de grandes chances que ce soit nerf dans les prochains patchs puisque 20 secondes par allié c'est quand même pas beaucoup. Hein. Rappelons-le, c'est une purif qui soigne. Alors certes c'est un ultime, mais quand même c'est très, très très très très très solide, sachant que ça me donne une incensie. À Lucio et au mec Donc c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal pour Lucio Donc je pense que s'il le passe à 25 ou 30 secondes 30 secondes je pense que ça serait ok euh parce que c'est quand, quand même à l'heure actuelle des valeurs qui sont très très très, très, très fortes quand même 500, Là c'est des, des valeurs niveau 20 mais 600 points de vie plus 275 points de vie pour Lucio Et tous deux deviennent insensibles aux effets de contrôle pendant une seconde Sachant que c'est 20 secondes par allié ça fait que Lucio bah, il, peut, il peut naviguer dans les gars et gagner 5 secondes, enfin 4 secondes sensi, quoi. Donc c'est quand même pas dégueu c'est quand même pas dégueulasse du tout Donc le top là est devenu très très compétitif On a réduit le coût en mana On a, euh, on a Enfin je crois, finalement on a un petit peu augmenté le coût en mana Mais le, le fait que c'est soit 20 secondes par allié euh, On est dans une méta où il y avait du Varian par exemple Qui revient, Varian qui est un counter de Lucio à la base Mais Varian Taunt qui va aller attraper un mec Et Lucio bah, il est obligé de claquer un mur du son à l'ancienne avant Pour faire ça, maintenant bah juste un top là suffit Sachant que le top là a à peu près le même CD que le Taunt Bah c'est pas, pas dégueulasse quoi C'est pas dégueulasse du tout donc c'est vrai que, et même par exemple historiquement Anubarak, alors c'est pas un, un counter de Lucio à proprement parler parce que Anubarak, Lucio a tellement de mobilité que pour Anubarak qui est full skill shot c'est très compliqué de toucher mais euh, Anubarak a le cocon pour calmer un Lucio et historiquement bah tu coconnes Lucio et tu engages le, sa team, bah en fait le truc c'est que le cocon s'est ciblé Lucio maintenant, non, normalement il pouvait avoir aucune arme contre ça bah maintenant il top là un de ses potes et comme ça il esquive le cocon, donc ça est pas simple pour même les counters de, de Lucio ont des petits problèmes à ce niveau là pour gérer, donc le top là est très très intéressant, attention à ne pas sous-estimer le mur du son qui reste toujours très très fort. C'est à vous de considérer quand l'un est meilleur que l'autre. Sachant qu'il ne faut pas oublier que le top là bah, ça soigne un gars, mais pendant 20 secondes le mec peut plus prendre de, de top là. Donc ça veut dire que vous avez claqué tout pour lui. Là où un mur du son pourrait peut-être permettre de gagner le team fight véritablement. Donc faut vraiment. Voilà, est-ce que c'est plus vous avez besoin d'une purif soin ou est-ce que vous avez besoin d'un gros truc pour vraiment gagner le team fight Les deux sont très sont très bons à ce niveau-là. Donc c'est à vous de voir, mais bon là, comme je parle du top là et que c'est un petit peu l'objet de la vidéo, je vais revenir. Je... Là, le produit est évidemment au 13. La haute fréquence, toucher des héros adverses avec des attaques de base réduit le temps de recharge, volume au max, donc plus. De burst heal mais également plus de mauvaise dents donc plus de dégâts Et la portée des attaques de base de 2, est augmentée de 2,1 m tant que vous avez le wall ride Donc l'accélérando et le pro du ride qui vous permettent de, de jouer là-dessus Et au niveau 20 Vous avez plein de, tous les 20 sont très forts sur Lucio Un méga teuf qu'augmente l'île, N'oublions pas que l'infobule n'est pas terrible hein, Le guide de Lucio Mais euh, ça augmente les soins de Lucio mais aussi de votre équipe T Tube de l'été bah, ça rend plus facilement ces espèce de tas dingo pour vos potes et vous avez le mix offensif, du coup, l'amélioration du top là qui est très forte, puisque Lucio peut utiliser top là sur un héros adverse, ce qui inflige 493 points de dégâts et vous êtes toujours insensé en l'ayant fait. Tous les points de vie ré sont réduits également, enfin, euh, pardon, et réduit tous les points de vie qui lui sont rendus de 50%. Donc en gros, c'est un anti de 50%, et réduit le coût et le temps de recharge de top là de 50%. Donc vous avez 10 secondes de CD euh, sur le top là pour chaque allié et chaque héros ennemi. Donc c'est plutôt pas mal du tout le mix offensif, sachant que le top là est très manavore. Le top là est extrêmement manavore Mais le fait d'avoir justement Le fait d'avoir justement votre Alors hop le fait voilà hop on peut, on peut faire ça encore plus facilement Mais ouais le mix offensif Très très intéressant pour pouvoir justement harceler encore plus Avoir plus d'incensie Et euh, bah, les Antilles hein. Les Antilles sont très intéressants aussi C'est vraiment dans le, dans le côté harcèlement Donc voilà pour ce qui est Un petit peu du build de Lucio Et euh, j'en profite maintenant pour rappeler Donc déjà vous avez compris Qu'avec le top là Et les changements du top là bah, Lucio était devenu plus compétitif Mais il y a eu aussi un effet de mode euh, puisque on a des très gros joueurs Notamment en Europe Avec le Masters Clash Et je vous invite fortement à suivre euh, les vidéos du Masters Clash hein, Le cast le samedi et le dimanche Du Masters Clash à partir de 17h Puisque c'est justement l'intérêt C'est qu'on a eu des très très bons joueurs et en plus, Cocorico, la plupart sont français euh, avec euh, en support à l'heure actuelle trois des meilleurs Lucio d'Europe sont français avec pour commencer Xir et Yazoo euh, Yazoo euh, d'ailleurs qui stream donc n'hésitez pas à aller voir aussi ses streams, je mettrai ça dans la description Très très très gros joueurs de Lucio On avait du coup eh bien Xir également Qui sont tous les deux des Lucio Assez agressifs mine de rien Et qui font beaucoup parler les mécaniques Et à côté on a Banana H par exemple Qui va être un peu plus défensif Mais qui reste très très bon aussi avec son Lucio Et malgré tout Bah vous les voyez Il y a des petits points de différence Sur le, le set Où bah, justement Banana va plutôt prendre enceinte nomade Et plutôt la région essentia Mais globalement les deux les, Enfin les, les, les trois joueurs Bah vous les verrez jamais jouer festival en fait C'est full accélérando Au 4 les deux peuvent se jouer et ensuite bah, au 13 c'est toujours le pro du ride parce que tu vas en prendre plein la tête Donc euh, c'est vraiment vraiment vraiment super important de la garder à l'esprit Et vous allez me dire oui mais c'est parce que c'est des pros blablabla ils font ça Non non non non non hein. Vous êtes en bronze vous êtes en silver vous êtes en gold vous êtes en diamant Le festival c'est de la merde Vraiment c'est de la merde Si vous jouez Lucio c'est pour justement ce côté agressif alors ça veut dire ne pas. Faut pas int encore une fois, hein, mais c'est super agressif Lucio. C'est un pic qui fait énormément de dégâts. Lucio c'est pas une fontaine de soins, hein. c'est beaucoup d'utilitaires. Ça va être des bums, ça va être de la vitesse de déplacement, ça va être. Euh, ça va être bah, justement euh, des slows également avec potentiellement le mauvais onde et autres. C'est de l'utilitaire Lucio C'est beaucoup d'utilitaire au final Lucio comme personnage Donc voilà, c'est prise de vision C'est cut de rotation, c'est des ganks Etc, etc Donc euh, c'est pas du tout J'ai l'impression vraiment que beaucoup confondent un petit peu Ont un manque de connaissances sur Lucio Et se trompent un petit peu Dans le rôle que doit avoir Lucio Donc voilà, j'espère que cette vidéo Vous plaira, il y a également la CCL Bien sûr, même si en CCL je trouve que les Lucio américains Et même un de mes supports préférés euh, Qui est Hyde, je le trouve pas forcément dingue sur son Lucio, enfin mécaniquement il est monstrueux mais dans son build bah, des fois il fait un peu n'importe quoi Et il joue... même lui il joue pas festival, mais il joue pas mauvaise zone et j'avoue que je, je ne comprends pas mais du coup Lucio euh, c'est vraiment un perso qui à l'heure actuelle est vraiment très très compétitif, parce que même les joueurs qui jouent pas trop Lucio, bah, avec le top là ça les rend ça les rend pas mal, mais même avant que le top là soit modifié, bah, par exemple du... du du gazou, hein, était en train de faire du, du café avec, euh, avec Lucio, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, elle n'est pas trop longue, euh, merci en, à tous d'avoir regardé cette vidéo, euh, n'hésitez pas à la partager à vos, à vos meilleurs amis Lucio euh, qui jouent euh, joue, euh, <rire> à festival, après attention, hein, c'est pas parce que votre Lucio en compétitif, en classé joue festival qu'il faut l'insulter, encore une fois, soyez intelligent euh, C'est pas grave si je joue au festival, machin, etc. Mais euh, vous, dans votre tête et avec vos amis, essayez d'amener un petit peu, de, de faire changer les mentalités, mais sans être un gros toxique, un gros cancer. Merci à vous. Et sachez qu'en plus, que ne l'oubliez pas, en étant toxique, je le dis à chaque fois sur mes vidéos de tableau noir et autres, bah, vous avez plus de chances de perdre vos parties. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu. Ça faisait un moment je devais la faire. Euh, donc pardonnez-moi le retard, il y a eu pas mal de projets en cours. Euh, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Et n'oubliez pas, la musique le soin. Ouais c'était pas terrible cette conclusion. Je, suis... je, je cherchais d'autres termes mais je l'ai pas trouvé. Mais bon c'est pas grave. En attendant vous pouvez voir le petit cheval qui va vous dire... Vous euh... allez suivre les réseaux sociaux. Vous avez le, le Facebook, le Twitter bien sûr vous pouvez follow et liker. Vous pouvez également liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, les notifications. Ouais bisous bisous.